Moi je trouve ça rassurant que mon école s'appuie sur un réseau d'entreprises partenaires, surtout quand on est à la recherche d'un stage ou d'une alternance. Le fonds de solidarité c'est pour aider les étudiants qui en ont besoin, c'est sous forme de bourse et c'est financé par les entreprises partenaires. Le fait que je puisse m'entraîner avec du matériel professionnel lors de ma formation ici, c'est vraiment un atout pour moi parce qu'au final il y a une sorte de continuité entre ce que j'apprends à l'école et ce qu'on attend de moi au sein d'une rédaction par exemple. Cette année encore, nous comptons sur vous pour verser le solde de la taxe d'apprentissage à l'ISCP à Paris et ainsi, non seulement soutenir le développement de l'école, mais aussi l'épanouissement de nos étudiants.